recherche de fuite entre compteur et maison d'habitation fuite sur polyéthylène diamètre 25 donc enterré donc sous bitume à peu près à 10 mètres du compteur et à 2 mètres à peine de la maison donc après vérification pression et acoustique Fuite détectée avec gaz traceur à cet endroit. Fuite détectée.